Au cœur de Paris, je pose le décor Là où tu as grandi, je viens te chercher Là-haut sous les toits, au pied de la fenêtre De ton petit chez-toi Au oh, petit frais, j'ai dégainé un gros jouet Un jet supersonique privé pour de vrai En passage, et top classe, des bretelles embarquent jean de de comme l'eau, il s'éclaire Partons faire un tour sur la canopée pour voir en plus grand le monde comme il est, roulant sur l'or. Sur son petit doigt, ha, hey, ha. Nos rires font écho avec l'immensité, jusqu'à se percher sur la Voie Lactée, au-dessus de l'horizon, à vol d'oiseau cosmique entre nous et les stars. Tournons à droite Aliot, à, à gauche Electra Méropée au feu rouge devant Alena Fini la PlayStation et Mickey Thank you.